un son que nous avons déjà étudié auparavant, c'est le son F, comme vous pouvez le voir sur la maison. Ce son F s'écrit avec un F, et aujourd'hui nous découvrons la nouvelle graphie de ce son F, qui s'écrira avec un P et un H, comme dans éléphant. Je vais enlever les différents masques pour que vous puissiez voir les images. Et nous allons chercher ensemble si nous pouvons les mettre ou pas dans la maison du son F. Regardez cette première image. C'est un Facochère. Est-ce qu'on entend bien le son F Oui, cette image va dans la maison. Deuxième image. Allez, on cherche ce nom de fleur qu'on a déjà croisé. C'est un nénuphar. Donc, on entend bien le son F dans nénuphar. Je continue. C'est le nom de la pierre précieuse. C'est un saphir. On entend encore une fois le son F. Que fait ce monsieur Il est en train de photographier. On peut donc le mettre dans la maison. On cherche maintenant le nom de cet animal. C'est un phoque. Donc on entend le son F. Ça, vous devez connaître par cœur. Toutes ces lettres forment l'alphabet. On entend donc encore une fois le son F. Comment s'appelle ce fruit Ce sont des olives et on n'entend pas le son F. Donc on les laisse à l'extérieur de la maison. Cette personne-là, c'est un voleur. Ça, c'est encore une fois un piège. Ne pas confondre le son F avec le son V. Je mets donc le voleur de côté. Cet animal marin, vous le connaissez par cœur, c'est un dauphin. Et en effet, on le met dans la maison, on entend bien le son F. Cette image-là, ça se passe à la montagne. On cherche le nom de cet objet au milieu rouge. C'est un téléphérique. Et on entend le son F. Cette image, qui sert à renvoyer du courrier, c'est une enveloppe. Est-ce qu'on entend F dans enveloppe et non, c'est encore un piège, on entend le son V. On continue avec un Xylophone. Et on entend le son F. Il nous en reste deux. Cet appareil sert à enregistrer du son. Est-ce que vous connaissez son nom c'est un magnétophone. Alors, est-ce qu'on le garde ou pas Oui, on le garde puisqu'on entend bien le son F. Et enfin, le dernier. Le dernier mot, est-ce que tu le connais C'est un pharaon. Un pharaon en Égypte. Est-ce qu'on le garde Oui, nous le gardons. Je vais te laisser un petit temps pour lire tous les mots qui sont affichés et ensuite nous irons les placer sous les images qui correspondent. C'est parti Allez, je retire le chronomètre et le cache. Et maintenant, on y va. On essaye d'associer ces mots avec les images. Premier mot. Est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est le mot éléphant. Très bien. Le suivant. Un long mot. Prends ton temps pour le décomposer. Oui, c'est un photographe. On continue. Le phare pour les bateaux. Le suivant. Rappelle-toi. La pierre précieuse, bleue. Jolie fleur dans l'eau. L'alphabet que tu commences maintenant à connaître par cœur. magnétophone pour un outil que tu n'utilises plus maintenant puisqu'on n'a plus de cassette avant dernier mot le dauphin et le dernier le phoque bravo si tu as tout trouvé c'est très bien maintenant le moment de retrouver notre code secret est ce que tu te souviens de l'écriture de ce nouveau son on va vérifier ça j'enlève le cache une fois que le chronomètre démarre tu es prêt tu as bien ton matériel c'est parti Alors, est-ce que tu as trouvé des bonnes écritures Aujourd'hui, c'était le son F qui s'écrit PH. Donc, on garde le premier. On supprime le deuxième, c'est le son CH ou le son Q comme on a vu récemment. On supprime le troisième, PL. On garde le quatrième. On supprime le cinquième qui chante CH, comme dans Shampoing. On supprime le sixième, le son « ch » ou « que ». On garde le septième. On supprime le huitième qui chante « ple. On supprime le neuvième qui chante encore « ch » comme dans le numéro 5. Et on garde le dixième. Il fallait donc le numéro 1, le numéro 4, le numéro 7. Et le numéro 10. Alors, est-ce que tu as réussi à lire ce grand nombre Il se lit 14 710. Allez, c'est le moment de relire notre page de la maison du son F comme dans éléphant. On y va ensemble. Premier mot. Le phare, à côté des photographies, la pharmacie, un phoque, un phacocher, un photographe, un nénuphar. un pharaon. L'alphabet Un dauphin Le téléphone Un téléphérique Un saphir Un magnétophone Un xylophone Les phares Nous allons revoir comment s'écrit le son F, écriture avec le F et avec le pH. Pour le F, rappelle-toi, tu montes comme un L, tu descends le dos droit et tu vas tourner du même côté que la première boucle. Pour le pH, tu montes, première interligne, tu descends au deuxième, tu lèves ton crayon et tu dessines la petite vague, une boucle qui monte et le pont. C'est à toi, trois fois. Nous allons maintenant nous entraîner à écrire le mot un éléphant, qui est le mot repère du son F. Attention, il va y avoir deux endroits où nous allons lever le crayon. Au moment du P et au A du son EN. Donc il va falloir retenir un petit enchaînement de plusieurs lettres pour ne pas lever ton crayon entre temps. Je te le montre le U, je monte, je descends, je monte, je redescends. Deux ponts pour le N. Petite boucle. Grande boucle au troisième étage. Petite boucle de nouveau. Je monte et je descends au deuxième pour le P. Comme je lève mon crayon, je peux en profiter pour mettre les accents sur les E. Je continue. Un petit pont et je monte pour la boucle du H. Un petit pont j'ai levé mon crayon pour le a j'enchaîne les deux ponts du n et le t c'est à toi